Jésus a commencé mission. Il y a tout cet esprit mené Jésus dans le désert. Pour qui ça Pour le bataille avec le diable. hein mais dit pour le tenter par le diable. Pour le bataille. Pour le bataille avec le diable. Après 40 jours, 40 000, il de jeunes, ça a Satan paraît pour le dire. Si vous êtes petit, mon Dieu. C'est là je m montre, je m avec, que je montrer monsieur a un problème avec un petit bon Dieu. Et vous regardez, tout prophète qui te prophétisé, Jésus a fini, Satan a attaqué. Je vous dis là déjà, ça, ça a été fait. Ça a été fait. Qui font bonnes courir derrière. Ils ont tout le temps mis monsieur dans le Finalement, ils l'ont le dans le bois. Ils dans Ils Monsieur le cachet Il y a Ils gagnent. Parce que les mourir sans le pas, j'aime contraire à la prophétie. Hein? Il y a la petit son réjouissant qui est sorti dans le trône de David. Hein? Et il y a un petit enfant nous a donné et un fils nous a donné. La domination reposera sur son épaule. Pendant y le petit, il pas l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oué. Je là sais là si elle est parfaite. Je ne pas si Je ne sais pas Je ne pas si elle est parfaite. Je pas là c'est pas si elle Parce pas elle D'autres gens au passé. Parce que c'est une vérité. Il y a un pour l'humanité. Mais Satan n'est pas d'accord. et Jusqu'à présent, il n'est pas d'accord. Je baptise Vini pour préparer ce meilleur. Il fait couper tête. Parce que seulement il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ça seulement, ça t'a mauvais parce que là Jésus paraît il dit Jésus sous ce petit monde Dieu Jésus dit l'homme pas vu seulement le pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu parole ou tu es fait l'humanité tomber de ça. ça. Même vite là pour me rétablir encore. Il <laughs> dit, la gueule quoi en bas Sur ce petit bon Dieu, la gueule quoi en bas Parce que ça qui est écrit, il y a pas ce jour de l'ordre. Il va protéger Jésus dit, ou pas doit pas tenter Seigneur bandes, <laughs> bon Dieu. Bon, il bagay. Depuis bagage. Dès bataille, il y sa yo. Ah, Amen ah, Oui, il sa yo, un ça yo. Pas y Parce Satan pas à la même type de tentation. Ah, la part attaque pouvoir, la part attaque avec l'argent, la part attaque manger, la part attaque avec tout le bagaille. Et puis, il dit, mets ta genou dans le pied. Finalité, c'est ça le besoin. Il besoin pour l'homme mettre ta genou. Il a dit, moi, je ne peux pas mettre nous. genou. Je ne peux pas mettre genou. Bon, je vais mourir. M'paka pas qu'à mettre à genoux devant Satan. Jésus dit ou pas doit adorer l'autre Dieu. Hein? Chaque qui devine, parce que qu'on sait messieurs, mais là, tellement qu'on va nous dit, baga la bouillée, baga la bouillée. Il faut nous veiller, il faut nous veiller. Nous, nous, nous, dans nous, je vous nous, nous, dit avec euh, Daniel. nous, nous, jusqu'au temps de la fin. Et on dit, autant de la fin mon monde qui va enseigner la vérité aux multitudes, il y a brillé tant qu'une étoile. Parce que par le grand pile connaissance sur la terre. Ou aujourd'hui, là dans le dernier temps, ça là, tellement de connaissances sur la terre. Telman... On a les mêmes n'a à faire l'évangile. Tellement de connaissances là-dedans. Vérité à. Yes. Vérité à bouye. Il n'y a bonne logique. Et puis il y quitte vérité à nest Non pas so, ça. Satan. Ouais. Les fins perdues, les mettent en confusion. Les gens ne n'entend pas contre, qui est Jésus. Chaque monde dit Jésus son bagaille. Pourtant, ils doivent bien connaître ça, Jésus. C'est ça, Jean-Baptiste, vient faire, fait un chemin pour tout le monde connait qui est qui est qui est qui vient. Et les gens ne sont pas annoncés. Satan met et bouille les bagailles. Les pierres pour parler. Pierre dit Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, sort d'ici là la chair et le sang qui dit. dit C'est pas qui révèle ça. C'est pas Pam qui communique ça. C'est pas Pam qui parle au rayon. Satan fâché. Satan fâché. Il courut pour un voyage dans le ciel. Pour demander permission pour le finir à pied. Depuis que on voulez faire l'évangile sérieux, Satan ne parle pas. Et de en bon position pour marcher droit, pour faire bon l'évangile, son obligation pour bataille. De pour pas bataille, on est esclave. Est-ce qu'on est sous bataille? Yes. Est-ce qu'on est sous bataille? Quel qui sous bataille là? De pour d'accord faire l'évangile sérieux, tout, vous connaissez son obligation pour, ba, pour bataille. Pas de domine des yeux fermés, son yeux calés. On se a ouvert. L'idée j'ai demandé permission pour le finir à Pierre. Rapidement, où Jésus dit. Pierre finit parler, les tueurs le Christ. Le fils du Dieu vivant. Pendant Jésus pour le parler, le piba. Jésus dit, il prie pour le mourir. C'est la pierre dit, pas dit bah comme ça. Pas di bâle comme ça, mon chien. Et puis Jésus dit, retire-toi, Satan. Puis devant Jésus dit, il va mourir, mais comment? Bah, Pierre dit, mètre, y'a pas rapport là, madame là. Jésus dit, Pierre, Satan demandé permission pour finir avec vous. Je pas besoin de prier pour vous. Job marché droit sur la terre, Satan m'a demandé permission pour finir avec elle. Satan te voulait finir avec lui. Tout le monde qui a marché droit sur la terre, Satan te voulait finir avec eux. De boucle proposition pour servir mon Dieu, Satan voulait finir avec vous. Bonne doubien, bien, pas coller sous le monde qui collé sous Satan.